On a Romaine, on a le marketplace, on a avec le partenariat de, du gouvernement d'Estonie. Comment se rémunérer lorsqu'on est résident et qu'on réside en dehors d'Estonie ben, C'est ce qu'on va voir dans l'extrait du webinaire qu'on a organisé récemment avec l'irrésidence estonienne. Life Invest est depuis peu reconnu par la République d'Estonie en tant que référent francophone. Je vais vous passer l'extrait de sorte à ce que vous soyez dans la légalité, et que vous sachiez comment développer votre société à l'étranger. Bonjour, ici Romar Mato. Et si vous voulez apprendre à développer et sécuriser votre patrimoine à l'étranger, notamment dans les Pays-Baltes, eh bien, je vous invite à aller sur lifeinvest.eu. Je vous passe les extraits immédiatement. En France, on a 4000 e-résidents et plus de 1200 sociétés ouvertes. On présente finalement Romain, il va parler sur de Life Invest et d'autres choses, des affaires en Estonie en général. Merci pour, pour l'invitation. Je suis content de vous retrouver ici sur un fond de toile qui est mon expérience personnelle, puisque ça fait cinq ans que je suis, moi, résident permanent maintenant en Estonie et, et créer une société au service des entrepreneurs et, et investisseurs qui sont soit irrésidents, e soit résidents, investisseurs en Estonie. Donc, on va pouvoir parler des différents scénarios et en quoi vous pouvez l'implémenter. Pour qui est faite les résidences Rapidement, c'est pour l'entrepreneur selon moi, en dehors de l'UE, qui veut accéder à l'espace européen des affaires et qui veut accéder aux processeurs de paiement fiables type PayPal Business, Stripe, ou bien l'entrepreneur qui veut intégrer l'Europe pour maintenir ses opérations en Europe, euh, comme l'anglais dans le cadre du Brexit, ou bien l'entrepreneur de la zone économique européenne, ou tout autre pays dans le monde, mais qui n'a pas accès à PayPal, type Ukraine, Turquie, Inde, ou bien l'entrepreneur européen qui souhaite s'implanter et développer ses activités en Estonie. Rémunération pour l'irrésident, on va faire la différence entre irrésident et résident. Il y a deux catégories d'impôts sur le salaire. D'abord, le salaire d'employé, si vous participez aux activités principales de votre activité estonienne, vous créez un logiciel, vous faites de la vente, pas de salaire minimum, ce salaire n'est pas imposé en Estonie, vous êtes tenu de déclarer de payer votre impôt sur le revenu dans votre résidence fiscale dans le pays de votre résidence fiscale. Exemple en France, avec le barème progressif de 0 à 45 le salaire du membre de conseil d'administration Board Member Remuneration, c'est si vous êtes principalement impliqué dans des tâches de gestion administrative de votre entreprise, ou être déclaré et imposé en Estonie indépendamment de votre situation géographique. Et si vous optez pour le salaire de, du membre de conseil d'administration, vous devez payer proportionnellement au temps que vous passez réellement à gérer l'entreprise. Par exemple, si vous ne passez que 8 heures par mois à gérer l'entreprise, ce qui est très probable, avec euh, des, des processus euh, et 132 heures à travailler réellement sur l'entreprise, création de produits, prestations, euh, prospection. Alors, euh, il peut être judicieux de payer environ 5% de votre salaire en tant que membre de conseil d'administration et 95% restant en tant qu'employé. Dans certains cas, les doubles contributions sociales peuvent être évitées. Vous vivez et bénéficiez de prestations sociales dans un État membre de l'UE, en Norvège, en Islande, en Liechtenstein ou en Suisse. Pour éviter que l'entreprise ne paie 33% de charges sociales en Estonie, vous devez obtenir un certificat pour prouver votre couverture auprès des autorités locales compétentes et le soumettre aux autorités fiscales estoniennes. Là, les formulaires concernant les droits à la sécurité sociale sont répertoriés sur ce site, d'accord Et en tant qu'impôt sur les sociétés, c'est à déclarer dans son pays de résidence fiscale. Je crois que c'est le formulaire 2047 en France, et sinon, en France, euh, bah, vous payez 15% d'IS sur les, sur les dividendes jusqu'à 38 123, 120 euros. Et au-delà, c'est 25% depuis le 1er janvier 2022. Euh, le calcul, il se fait sur le, la totalité du résultat fiscal. Donc, des rentrées plus réintégration, moins les sorties. Bénéfices, moins charges. Et les réintégrations, c'est par exemple euh, frais de chasse et pêche, frais de yacht, hélicoptère, etc. Et il n'y a pas d'exonération sur les revenus non distribués. À moins d'avoir de la substance en Estonie. Et les charges sociales salariales sont de 21 à 23 Les charges patronales sont de 25 à 42 du salaire brut en, en France. C'est une bonne alternative potentiellement de se lancer en micro-entreprise plutôt qu'en irrésidence, en, en e puisqu'on a des charges sociales réduites et des exonérations partielles de charges sociales pendant la première année d'activité avec l'ACRE, euh, à certaines conditions. Et il faut faire attention de respecter les seuils. Maintenant, rémunération en tant que résident estonien. C'est vraiment le, le pays numéro un en termes de compétitivité fiscale. Tous les salaires que vous percevez de votre société sont considérés comme salaires du membre de conseil d'administration. Donc 20% d'imposition sur les revenus personnels et 33 de cotisations sociales. Vous savez à présent comment vous rémunérer dans le cadre de l'irrésidence lorsque vous vivez à l'étranger. Je vous mets en description de cette vidéo le formulaire 1 ainsi que la liste de conventions de sécurité sociale avec l'Estonie. Vous pouvez également choisir l'étude de cas Life Invest si vous voulez que j'apporte des réponses personnelles et spécifiques à votre situation dans le cadre d'une consultation privée. Ajoutez un like Partagez et commentez cette vidéo si vous avez apprécié le contenu. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.